pour le temps que vous allez réellement euh, merci pour votre temps déjà pour euh, la disponibilité que vous donnez à, à notre chaîne euh, nous avons commencé une nouvelle année donc euh, 2021 et nous croyons nous pensons que le seigneur est avec nous et nous allons réellement commencer cette année avec lui c'est pourquoi je t'abandonne toi à qui euh, y a l'habitude de me suivre dans cette chaîne hein, entre les mains du, du seigneur ça fait un peu longtemps que je ne fais plus des émissions en, en français, puisque je dois m'expliquer par rapport au bien-aimé qui peut-être ne parle, parle pas le lingala. Euh, nous sommes en train de faire cette œuvre par rapport euh, à une stratégie qu'on appelle la stratégie, n'est-ce pas, euh, évangélique, puisque nous avions euh, remarqué que euh, les langues françaises, la langue française, je veux dire, euh, que les Africains parlent ici en, en Europe, fait que chaque communauté a tendance, n'est-ce pas, à, à suivre ces gens par rapport au, euh, comment dirais-je, aux langues tout cela. Et nous étions convaincus aussi que euh, les là qui, qui, qui parlent le Lingala sont, ils, ils, ont, ils sont aussi nombreux, ils sont aussi nombreux, je veux dire, la communauté, bien les communautés qui parlent Lingala, euh, en Europe, euh, ils sont des millions et des millions. Alors nous avions euh, compris que, bon, déjà dès le début, euh, on a eu cette, cette habitude-là de faire euh, nos émissions en français et en lingala. Et aussi, euh, euh, il euh, y avait un problème de fois aussi euh, de temps par rapport euh, à nous dispatcher, à nous de partager, puisque ce n'est pas évident lorsque tu fais une émission en lingala, et puis après tu fais la même émission en français. Et j'ai essayé, hein, je vais dire ça vraiment moi, j'ai essayé euh, de faire ça. Et au début, Dieu nous a fait aussi grâce, on a continué à faire ça. Mais après, euh, on a eu d'autres projets. Là, je suis en train maintenant de vous expliquer ceux-là qui nous suivent, ceux qui ne parlent pas le Lingala. Puisque ceux-là qui parlent le Lingala, ils nous retrouvent chaque week-end, de toute façon, sur cette chaîne ici, avec euh, d'autres émissions en Lingala. Je, je, je, dans l'année passée, on avait eu d'autres projets en Lingala pour, n'est-ce pas, essayer un peu de faire parvenir aussi les messages de ces côtés-là. Mais nous croyons aussi que d'autres langues sont très importantes aussi, la langue française est, est, est importante pour ceux-là qui ne parlent pas le Lingala, comme la langue anglaise est importante pour ceux-là qui ne parlent pas le français, comme la langue allemande est importante pour ceux-là qui ne parlent pas le français ou l'anglais. C'est-à-dire euh, comme le Seigneur nous a donné euh, quelques capacités euh, de parler un peu euh, de langue, si euh, comment dirais-je, euh, bien sûr peut-être pas réellement comme de français ou comme de belge, tout cela, mais nous arrivons quand même à nous faire comprendre à ceux-là qui, euh, pour euh, comment dirais-je, aux gens qui nous Écoute maintenant là. C'est pourquoi, euh, soit le bienvenu, soit la bienvenue, toi qui nous suis sur Les Avertis. Euh, comme tu le sais, si tu ne le sais pas, nous sommes. Enfant de Dieu, nous œuvrons réellement sur Net depuis quelques années. Et aussi, si tu as besoin de connaître nos émissions, tu peux toujours parcourir notre chaîne. S'il si y a des questions par rapport à cela, nos numéros sont là et tu peux toujours entrer en contact avec nous. Alors, je veux commencer cette année avec toi qui me suis, avec toi qui vas me suivre même après. Euh, avec le Seigneur déjà puisque le Seigneur est avec nous l'année 2020 et nous avions connu euh, beaucoup de problèmes, nous avions connu pas peut-être personnellement aussi bien sûr mais tout le monde, presque le monde entier était touché par rapport à cette pandémie euh, de COVID à, donc 19 euh, beaucoup euh, ont ont perdu les membres de leur famille beaucoup ont même risqué aussi frôler la mort tout cela, Et, mais Dieu nous fait grâce aujourd'hui euh, que vous m'écoutiez, que vous suiviez cette émission, c'est pas euh, un hasard c'est pourquoi je suis en train de te dire toi mon bien-aimé, toi ma bien aimée qui me suis que c'est aussi un moment pour toi de, de bénir le seigneur, le seigneur par rapport à ce qu'il a fait pour toi, par rapport à, à ce qu'il a, n'est-ce pas Préparé pour toi, je veux dire, ce n'est pas un hasard qui t'a laissé en vie. Et, et Pourtant, beaucoup sont passés, beaucoup sont morts, mais toi, tu restes en vie Bien que tu étais peut-être plus malade, plus malade que ceux-là qui ont n'est-ce pas décédé, mais toi tu étais peut-être pas, euh, tu étais très malade même, mais Dieu t'a fait grâce, tu, tu es guéri, tu es guéri aujourd'hui. Et c'est une grâce que, qui, qui te donne, c'est aussi une occasion qui te donne n'est-ce pas de, de faire le bien, c'est-à-dire de quitter le monde. Euh, de pécher, de venir à lui afin que tu ne puisses pas regretter après. Puisque tu sais, comme ceux-là qui sont morts, ils n'ont pas préparé leur vie, c'est-à-dire ils ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Mais euh, leur temps est arrivé, mais là, Dieu seul, Dieu seul sait s'ils si, euh, sont morts, n'est-ce pas, dans, les, dans le Seigneur ou pas. C'est ça ce qui est aussi important à savoir. Mais pour toi qui me suis en ce moment, c'est une c'est une opportunité, c'est une grâce que le Seigneur te fait aujourd'hui. Euh, nous sommes le, euh, le 5 janvier donc 2021. Au moment que j'ai tourne cette émission, il est 20h25. Je laisse vraiment ces moments entre les mains du Seigneur, que lui seul puisse prendre euh, le contrôle de toutes ces choses et que toi qui suis, mais qui vas suivre cette, cette émission, que tu sois réellement encouragé, que tu sois réellement exhorté, que tu sois, tu sois réellement fortifié, que toi qui... T'es déjà fatigué, par rapport aux au, au problèmes de ce monde que tu puisses réellement rentrer à la maison, puisque le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu puisses servir, que tu puisses réellement montrer euh, ou montrer euh, dans le monde entier que le, que, que le Seigneur est vivant, qu'il a fait des choses dans ta vie malgré ce tu sais, que tu es en train d'endurer. Je, je prie que le Seigneur puisse réellement te donner euh, réellement euh, euh, la guérison totale, mentale, financière, la guérison spirituelle, tout ce qui, qui, qui te manque en fait. Que le Seigneur puisse également prendre vraiment, euh, euh, ton cœur, puisse également habiter dans ton cœur afin que tu puisses comprendre euh, l'amour qu'il euh, qu a envers toi pour euh, son œuvre, surtout aussi. Que tu sois réellement béni au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Nous voulons parler aujourd'hui de gardez-vous des idoles. C'est un message que nous avions fait. En fait, pour ceux-là qui parlent Lingala, ils savent que nous avons une émission chaque mercredi que nous passons ici sur les Avertis, aussi chez notre frère Alain et aussi dans d'autres chaînes, n'est-ce pas, et que nous sommes en train de parler. Nous parlons de choses que vous pouvez aussi écouter. Si vous parlez Lingala, pourquoi pas aller visiter des émissions que nous avions fait, l'émission que nous faisons avec le frère Alimia, Saint-Utile, euh, émission désavertie, donc ça peut aussi vous intéresser pour, euh, n'est-ce pas, la croissance spirituelle. Voilà. 1 Jean chapitre 5 verset 21, je vais lire. « C'est lui qui est le Dieu véritable, eux la vie éternelle. » On parle de Yeshua. « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Cet terme, je disais que euh, je l'ai euh, euh, exploité, dans l'émission, euh, n'est-ce pas, euh, des avertis qui passent chaque mercredi et sur les avertis, mais chaque mercredi à 20 h juste sur les avertis, et puis aussi donc, dans euh, la chaîne, n'est-ce pas, de notre frère Alain, comme je disais en Belgique. Donc nous sommes en train de faire cette œuvre pour vous exhorter. Je parle de ce cette, de cette titre de ces termes en Lingala, mais là je vais essayer un peu de paraphraser ou bien de, de donner quelques points que je pense qu'ils peuvent aussi euh, vous concerner ou bien vous aider à avancer. En fait, euh, je suis convaincu que cette année, c'est une année réellement de consécration. C'est-à-dire, toi qui es en train de me suivre en ce moment, en ce net moment, je te dis que cette année, c'est une année de consécration. La consécration par rapport à ta vie, la consécration par rapport à ta famille, la consécration par rapport à ce que tu veux entreprendre, la consécration par rapport à ce que tu veux faire, la consécration surtout pour ta relation avec Dieu. Jusque-là, tu as visité les hommes, jusque-là, tu as suivi des hommes. Mais moi, je viens aujourd'hui te dire que si tu veux réellement plaire à Dieu, tu dois regarder la croix. En regardant la croix, ne ne perds pas le temps, n'est-ce pas, à vouloir rencontrer des, des hommes, des, de rencontrer des hommes de femmes qui se disent enfants de Dieu ou serviteurs de Dieu. Or, ils ne sont pas des dieux. Arrête de penser que comme une personne, comme une personne fait une vidéo ou bien prêche dans, dans sur Internet et que cette personne est capable de tout. Non, arrête donne réellement la place, la place à Dieu, donne la place la plus importante à Dieu. Puisque si tu le fais, tu vas, n'est-ce pas, appeler la bénédiction les bénédictions de Dieu dans ta vie par rapport même à la compréhension de la parole de Dieu. puisque il est important de comprendre que lorsque le Seigneur Yeshua dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », ça veut dire que lorsque tu t'approches à lui, il va te révéler des choses cachées. Moi qui vous parle, je n'ai pas fait la théologie... Moi qui vous parle, je n'ai pas fait beaucoup des écoles. C'est pas pour les écoles bibliques, tout cela. On a fait des théories que j'ai jetées dans la poubelle. Mais lorsque je parle de la part de Dieu, c'est le Seigneur qui met son esprit, bien sa parole dans mon esprit afin de communiquer. Puisque même lorsqu'il les envoyait, ses disciples, il disait que non. Lorsque vous allez partir, ne craignez pas de ce que vous allez dire. Je vais mettre, l'esprit mettra la parole dans votre bouche pour que vous prononciez les parole qui vient de moi. C'est c'est pour dire que toi qui es en train de me suivre, si tu veux réellement exceller dans, dans la parole de Dieu, exceller dans l'œuvre de Dieu, tu dois prendre réellement des décisions importantes de ta vie, tu dois faire, n'est-ce pas, tu dois, tu dois dire stop à beaucoup de choses afin de te sanctifier réellement, afin que tu puisses être consacré par lui seul. Ce n'est pas la consécration qu'on va faire avec de longues robes. Ce n'est pas la consécration qu'on va faire avec de l'huile d'olive. Ce n'est pas la consécration qu vont faire, qu'on va faire avec, ce pas des cérémonies bizarres, non. C'est la consécration toi et ton Dieu. Exode 3, lorsque le Seigneur est parti, n'est-ce pas, chercher Moïse. On a, il n'ont pas eu une cérémonie quelconque. Moïse était seul avec son Dieu. Et le Seigneur lui a donné des, donc, la mission la plus importante de l'humanité. Aucun, aucun homme, aucun homme de, donc de cette, sur cette terre a eu cette mission telle que Moïse l'avait eue. C'est pourquoi la Bible compare même Moïse avec Yeshua. Puisque Yeshua était venu pour faire sortir, n'est-ce pas, les hommes, les humains, les humains, donc dans la vie de péché pour les amener vers le Père. Alors, exactement aussi Moïse, il a fallu qu'il fasse sortir, n'est-ce pas, les enfants d'Israël les enfants d'Israël en Égypte, pour le faire sortir et rentrer, n'est-ce pas, dans la terre promise. C'est-à-dire la mission de faire sortir beaucoup de gens, ce n'est pas une mission facile. Même le Seigneur Yeshua, pour mieux faire le travail, il n'a cherché que douze. Et sinon onze pour bien faire le travail. C'est pour dire que la mission de conduire des âmes, de conduire des gens comme ça, ce n'est pas facile. Mais Moïse l'a fait malgré sa faiblesse dans, dans, dans son langage. Mais les, donc le Seigneur lui avait doté, n'est-ce pas, d'autorité afin qu'il puisse faire l'œuvre. Il l'a fait. Il les a fait sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et puis l'histoire qui va suivre, ce n'est plus donc, le problème de Moïse, sa mission était de le faire sortir, n'est-ce pas, de cet esclavage euh, donc, euh, dont ils étaient, n'est-ce pas, confrontés ou bien dont ils étaient, n'est-ce pas, frappé par rapport, n'est-ce pas, à, à, à l'Égypte. Alors, ce qu'il a fait, il les a fait sortir c'était ça sa mission. Maintenant, pourquoi je vous parle de gardez-vous des idoles Puisque je pense que l'histoire de Moïse va nous apprendre que déjà, donc les peuples d'Israël, ils aimaient beaucoup les idoles. C'est pourquoi même lorsque, lorsque le Seigneur avait, n'est-ce pas, donné les dix commandements, il parlait de ça déjà. Nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 20, lorsqu'il parle de 10 commandements, il dit, je vais prendre le verset 1, c'est-à-dire Exode 21, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait, qui qui fait sortir euh, du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux, dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation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 Car moi, l'éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui maïssent. C'est-à-dire ceux-là qui adorent donc d'après d'autres dieux, ceux-là qui servent d'autres dieux. Pour Dieu, c'est comme si tu les haïssais. Tu es en train, n'est-ce pas, de Deux, tu prouves de la haine envers ton Dieu. Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé avec les enfants d'Israël Pendant que Moïse était en train de parler avec Dieu, eux voulaient, n'est-ce pas, avoir un autre Dieu, fait de main de gens, des hommes, un veau d'or. Puisque les hommes voulaient, n'est-ce pas, euh, comment dire, adorer un Dieu qu'ils voient. Or, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu esprit lorsque Moïse voulait même le voir il a dit personne ne peut me voir rester vivant c'est-à-dire euh, le Seigneur peut nous faire grâce de nous donner même une, comment dire une petite portion de sa gloire pour que nous sachions qu'il est réellement vivant c'est pourquoi il le fait de fois aussi mais pour qu'il se, se laisse réellement révéler comme il est tel qu'il est, nous le verrons qu'à la fin. Pourquoi À la fin, nous aurons le même corps que lui. Nous serons transformés comme lui. C'est de là que nous allons réellement, comment dirais-je, porter le même, le même corps de gloire. Et cette gloire-là va nous ouvrir les yeux spirituels et nous, verrons, nous le verrons tel qu'il est. Aujourd'hui, aujourd nous voyons beaucoup de gens, même dans, notre, dans, nos, dans nos émissions, lorsque nous essayons à, de, de vous prêcher sur ne pas se fouiller, n'est-ce pas, à beaucoup adorer les hommes, puisqu'ils parlent bien, puisqu'ils ont un grand ministère visible, puisqu'ils ont beaucoup d'éloquence, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, puisque soi-disant, ils font beaucoup de miracles. Lorsque nous venons vous prêcher par rapport aux faux messages, par rapport aux faux, pa aux, aux faux pasteurs, il y a d'autres qui pensent que nous sommes en, nous sommes en train de nous, nous, nous acharner. Non, ce n'est pas ça. Yeshua a parlé de tout ça aussi. Puisque les hommes, les humains, à force d'écouter seulement un son, ils vont s'habituer à ces sons là Or, lorsque nous venons avec un autre son, si tu es quelqu'un qui est animé de bonne volonté, tu ne vas pas commencer à critiquer sans pour autant suivre jusqu'à la fin. Il faut suivre le message pour comprendre. C'est pour toi que j'ai fait, fait ces messages. Depuis quand? Il y a, il y a cela quelques, il y a cela combien de temps tu as eu le temps même de parler avec ton pasteur? Quand est-ce qu'il t'avait reçu, n'est-ce pas? Donc chez lui, à la maison ou dans le dans son bureau? Il, il te donne des raisons qu'il maintenant il y a Covid et tout ça. Je dois faire attention. Ça dit, tu, est en train de, tu, tu es devant quelqu'un qui a peur de Covid, mais qui, qui veut être ton père spirituel. Lorsque nous venons, de, nous venons dénoncer ce genre de choses. C'est pour que tu puisses ouvrir ton œil. Le Seigneur dans Matthieu, il disait, n'est-ce pas, oh, oh, oh, donc à ses disciples et à la foule de ne pas suivre le, le pharisiens et les pharisiens et les scribes. Pourquoi Puisqu'ils étaient des hypocrites. Et ces mêmes gens sont jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu par motif d'intérêt ils veulent avoir beaucoup d'argent alors beaucoup d'argent Maintenant, lorsque nous vous prêchons la vérité nous voulons que tu ne vous ne, vous ne, vous ne perdiez pas votre temps c'est à dire lorsque tu passes trop de temps en écoutant qu'un menteur un manipulateur quelqu'un qui te dit des choses qui ne sont pas vraies quelqu'un qui dit des choses au lieu de prendre des choses vivantes comme ça des choses actives il va te faire rentrer dans l'histoire de moïse là où il y avait trop de, des holocaustes, là il y avait trop de, de sacrifices pour te faire voir que tu dois payer ça et pourtant nous savons que la Bible nous dit que Moïse était venu avec la loi mais Yeshua est venu avec la grâce or le temps de la grâce c'est quoi c'est que Dieu a n'est-ce pas donné le pouvoir à tout homme lorsqu'il dit même dans Marc 16 ou dans Matthieu, dans Marc 16 il dit que voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru à mon nom ils chasseront les démons, il n'a pas dit voici les pasteurs ou bien les apôtres pas autrement les bishops qui vont chasser les démons. Il dit le miracle, miracle qui accompagneront à ceux, à tous ceux-là qui vont croire en son nom. Crois-tu au, crois au nom de Yeshua ou crois-tu au nom de ton pasteur? Es-tu un, un disciple de Yeshua ou bien es es-tu un disciple de ton pasteur? Il faut faire attention mes frères, mes, mes sœurs, puisque les temps sont tellement mauvais. Les temps sont tellement mauvais. Tu dois faire attention. Pourquoi? Puisque lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, nous voulons vous faire comprendre que la vie n'a pas de prix. Tu vas perdre ta vie éternelle à cause de suivre les gens. Que le Seigneur nous donne la force, n'est-ce pas, de vous donner des messages comme ça, même chaque jour. Pourquoi Nous voulons que cette année 2021, que ce soit une, une année réellement de la consécration. Que chaque personne qui nous écoute puisse changer sa façon de voir les choses. Chaque personne, toute personne qui nous écoute puisse réellement changer sa mentalité. Écoutez ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit dans sa Bible, dans sa parole... Nous allons lire Matthieu chapitre 4, verset 8. « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Rétire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras tu, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, ici, nous voyons l'histoire de Yeshua, lorsque euh, le diable voulait le, donc le tenter. Qu'est-ce que le, le, le diable dit Le diable dit, euh, le royaume du monde est leur gloire. Je te les donnerai. C'est ce qui fait maintenant aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux, de faux euh, prédicateurs, puisqu'ils courent derrière, de, derrière, de, derrière l'argent. Ils courent d'après l'argent. Les miracles ne les accompagnent pas, mais eux veulent, n'est-ce veulent, veulent, veulent, pas, recevoir le, les gains. C'est pourquoi tu les, vous, vous allez le voir partout, dans des, dans des grandes villes, partout dans, dans, dans, partout dans le monde, en train de, de prier pour des gens. Et lorsque ces gens-là sont guéris, qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils doivent recevoir quelque chose de ces, de ces, de ces pauvres gens. Pourquoi Puisqu'ils disent que c'est l'offrande de prophète. Maintenant, montrez-moi là où Jésus avait demandé à une personne, après avoir été guérie, donne-moi de l'argent. Ça va même, même citer le maître. Donnez-moi un passage où un apôtre, un disciple de Yeshua, avait demandé de l'argent après avoir fait un miracle. La Bible, la Bible nous dit même, Paul avait, n'est-ce pas, tellement l'esprit de Dieu que le mouchoir qu'il utilisait lorsqu'il le mettait sur les malades. les malades, les malades étaient guéris. Et même Pierre, son ombre, pouvait même guérir des malades. Mais montrez-moi là où ces gens ont demandé de l'argent. C'est pour dire que, mes bien-aimés, mon peuple périt par manque de connaissances. Et la Bible nous dit, Yeshua dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi ou sans passer par moi. » C'est-à-dire il n'y a qu'un seul médiateur. C'est lui le médiateur et c'est lui-même le roi, puisqu'il s'est fait médiateur pour nous, or c'est lui-même le juste et juge. Il n'est pas avocat seulement, mais il est aussi juge. Il n'est pas prince de la paix seulement, seulement, mais il est aussi le roi du roi. C'est-à-dire le Seigneur nous donne une possibilité que nous sommes, à, nous sommes euh, comment dirais-je, nous pouvons rentrer même dans ses parvis, nous pouvons, nous pouvons rentrer même devant sa présence sans pour autant passer par une autre personne. Mais que fais-tu que fais de ta vie lorsque tu es en train, lorsque tu veux chercher quelque chose, lorsque tu veux recevoir quelque chose de, de, de, la, de la part de Dieu Que fais-tu Comment, tu, tu, comment est-ce que tu te, tu, tu te comportes? Est-ce que tu appelles un pasteur au Congo? Est-ce que tu appelles un pasteur en Angola? Est-ce que tu appelles un pasteur, c'est pas en Afrique, pour avoir de l'argent, pour pouvoir plutôt envoyer de l'argent afin que ces pasteurs puissent faire un groupe qui vont commencer à prier pour toi, le gens que tu n'as jamais vu, les gens que tu n'as jamais connus, est-ce que c'est normal ça? Mais bien-aimé, changez cette année ici. Gardez-vous des idoles, mes bien-aimés. L'idolâtrie c'est quoi C'est lorsque tu, tu adores une personne, lorsque tu adores une image, lorsque tu adores une, une représentation, lorsque tu adores une idée. Puisqu'il y a une personne qui s'est dit apôtre, pasteur, évangéliste de feu, tu, es, tu continues à suivre le feu. Mais en regardant la personne, tu peux déjà voir avec tes yeux que c'est un type qui cherche son argent, qui cherche un aura. Mais toi, tu les suis. Pourquoi? Puisque tu penses qu'en les suivant, tu auras de l'argent. Mais tu auras la vie éternelle. Non, c'est pas ça. La vie éternelle, c'est Yeshua qui le donne. C'est lui seul qui le donne. Un Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, nous dit ceci. Car... On rend compte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes converti à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est-à-dire, pour servir le Dieu vivant et vrai, tu dois d'abord jeter la chaînette, la chaînette que ton, ton, ton marabout-là t'avait donnée. Il faut d'abord jeter, je ne sais pas, euh, euh, la, la chanelette que tu as en, donc, euh, à ta hanche-là. Il faut, faut, faut jeter ces, cette gourmette-là, ce n'est pas ces bracelets qu'on t'a donné quelque part. Il faut jeter tout ce que tu penses vient de l'ennemi. « Oh oui, je t'ai parti en Afrique et ma mère m'a donné quelque chose pour ma protection, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais. » Non, non. La protection, c'est Dieu qui nous protège. N'est-ce pas, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Lorsque tu vas, tu vas mettre la crainte de Dieu dans ta vie, il va commencer, n'est-ce pas, lui seul à te, à, à te garder, à te protéger, puisque c'est lui, en fait, ton Dieu. C'est lui, en fait, ton, ton protecteur. C'est lui, ton berger. David avait compris, dit, mon, mon, mon, mon, l'Éternel est mon berger. Il faut que tu aies un berger qui s'appelle Yeshua. Demandez-vous, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que la Bible dit que dans Ephésiens chapitre 4, verset 11, lorsque nous parle de, de cinq ministères, pourquoi est-ce que la Bible, la Bible dit que c'est lui qui est monté, c'est lui qui a envoyé, c'est lui qui a donné, n'est-ce pas, les dons. Il a donné les dons, les autres comme des apôtres, d'autres comme des prophètes, d'autres comme des pasteurs. Quand on dit comme ici, c'est pour te dire seulement que ces gens jouent seulement, ils ne jouent que, n'est-ce pas, un rôle ils n'ont pas la plénitude du prophète, ils n'ont pas la plénitude de l'apostolat, ils n'ont pas la plénitude, la n'est-ce plénitude, pas, d'un du, donc, donc, pasteur ou d'un évangéliste. Ils sont en train, n'est-ce pas, de faire une œuvre, normalement, pour le Seigneur. Mais lorsqu'ils prennent la place du Seigneur et vous devenez leur disciple, ça ne colle pas là, ça ne colle pas. On ne peut pas devenir Disciple d'une personne, puisqu'il t'a prêché l'évangile, c'est pas normal. Comprenez mes bien-aimés ces choses. Je suis en train de, de commencer avec uh, ce thème de gardez-vous des idoles. La partie 1, on finit par ici. Et par la grâce de Dieu, on va continuer encore uh, prochainement. Et entre-temps, s'il y a des questions, comme je toujours dis, nous ne sommes pas uh, une secte. C'est-à-dire, nous ne nous cachons pas. Tu peux nous écrire, tu peux nous appeler, nous viendrons toujours pour, n'est-ce pas, vous donner ce que le Seigneur donne. Peut-être que je euh, n'étais pas trop long, mais je pense que ça peut t'aider déjà à comprendre que si tu veux faire marche avec le Seigneur, tu dois abandonner le péché et tu dois arrêter, n'est-ce pas, l'idolâtrie. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.